Bonjour, je suis Laurence de Zen Trajectoire. Qui je suis Eh bien, je vous accompagne à explorer votre potentiel. Facilitatrice de transformation, je vous accompagne à explorer et déployer votre potentiel pour aborder votre année, c'est-à-dire l'implanter dans votre présent et je vous propose le voyage du futur. Qui je suis Chargée de formation, ayant accompagné pendant, je dirais, une quinzaine d'années de grands leaders et des managers à développer leurs projets dans l'industrie spatiale, dans la banque, je décide d'aller plus loin. Je suis facilitatrice de transformation, je vous accompagne dans votre vie ou dans votre leadership en entreprise. Ma raison d'être et d'aider les femmes et les hommes qui se sont dans une période de transition et Dieu sait si on en passe, des situations de transition et des moments où les situations de crise nous arrivent dans notre vie et comme Indiana Jones parfois, euh, ou le Jedi, nous révélons notre pouvoir de Jedi. Alors, j'ai plusieurs approches complémentaires. Une écoute en individuel, je suis certifiée à utiliser une méthode de scan thérapeutique donc qui me permet une écoute inédite, attentive des fonctionnements, une lecture d'énergie de la personne, des fonctionnements au travail, mais aussi la pleine guérison et, et l'attention à, à, à sa nourriture, à son alimentation pour un équilibre, détente, activité tout simplement pour notre plein potentiel. Et surtout, donc, tu as un travail médiatrice en équipe, en entreprise. Je suis certifiée donc, à utiliser une méthode en neurosciences, donc la méthode du Lego Serious Play, pour modéliser nos solutions en 3D, modéliser les problèmes, mais y a-t-il déjà des problèmes euh, Et c'est surtout pour gagner en temps, en cohésion, en croissance. Hein, ça peut être des politiques RSE ou des nouvelles embauches mais aussi tout simplement animer une période de séminaire, comprendre un peu mieux où en est mon bilan d'entreprise, euh, mon bilan en tant que moi, petit entrepreneur, avec euh, quelques partenaires euh, autour de moi, ou moi, euh, grande entreprise, est-ce que je cible sur une partie de mes équipes ou au contraire, est-ce que je réunis euh, peut-être une grande équipe autour de moi et je comprends, euh, pour en faire un, une visualisation 3D de quel est mon présent aujourd'hui et comment je me projette dans le futur. C'est pourquoi je propose le voyage du futur. Et voilà, il est donc vital de s'accompagner hommes et femmes, donc à se sentir acteurs rayonnants de sa transformation. Il est temps pour nous tous d'une nouvelle trajectoire. Et donc, c'est pour cela que je dis je suis Laurence Moutier, euh, zen trajectoire. Donc, euh, zen gmail.com. On peut me contacter euh, si nécessaire. J'interviens dans différentes sortes de situations et j'accompagne également dans la partie individuelle à trouver son bien-vivre chez soi, peut-être trouver euh, euh, l'appartement de, de ses rêves, euh, acheter, vendre. J'interviens surtout pour euh, des endroits particuliers où vraiment euh, j'ai moi-même un coup de cœur pour, pour le projet et euh, pour que tout se passe au mieux de nos transformations. À très bientôt, à très vite. Hein.